Là, je suis patient. C'est le moment de, des déclarations de députés. Le député Dolgan Middlesex, London. Merci. Je suis très content aujourd'hui de parler dans le... Journée mondiale d'Alzheimer qui est une forme de démence qui touche la pensée, la mémoire et le langage. C'est irréversible parce qu'il y a des cellules du cerveau qui sont détruites et ça touche la capacité de quelqu'un de penser et de sentir. Les signes précoces d'Alzheimer, c'est des difficultés dans les tâches familières, des problèmes de langue, de la désorientation dans l'espace et le temps, un mauvais, un jugement limité et des changements d'humeur de, et des changements dans le comportement et euh, dans la, sa façon d'être. Il n'y a pas de cure, mais il y a des traitements qui vont, euh, peuvent retarder le progrès de la maladie et améliorer la qualité de vie. Le nombre de gens qui sont diagnostiqués avec l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, augmente. Euh, quand, pendant que les baby-boomers vieillissent, on va voir vraiment une explosion de cette maladie. Des aides-soignants euh, et les proches aident les gens pour, dans des tâches quotidiennes, comme pour se laver, manger, etc. C'est important qu'il y ait assez de soutien pour les gens qui donnent des soins, parce que de prendre soin de quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer peut être très difficile. On attend encore à ce que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée euh, publie sa stratégie pour la maladie d'Alzheimer. Euh, Mes gens, de ma circonscription, veulent le traiter. J'encourage les députés à faire de même. D'autres déclarations à la députée de Nickelback. Merci, M. le Président. Ce dimanche, 25 septembre, marquera le 16e anniversaire de la Journée franco-ontarienne et le 41e anniversaire de notre beau drapeau franco-ontarien, une création de M. Gaétan Gervais dont nous sommes tous très fiers. Il y a beaucoup d'activités afin de souligner cette journée, en commençant par le banquet des Franco-Ontariens, organisée par l'ACFO du Grand sud -Barré, qui aura lieu ce jeudi soir au Collège Boréal. Vendredi, plus de 500 élèves des écoles Saint-Étienne de Darling, Sainte-Marie d'Azilda, Champlain de Chelmsford seront vêtus de vert et blanc et participeront à un rassemblement de fierté francophone, à des Jeux et à une levée du drapeau. À Val-Thérèse, on aura droit à un teint à dans les rues, suivi de la fabrication de drapeaux de bonhommes verts et blancs pour décorer l'entrée du gymnase de l'École Sainte-Thérèse et du chant Notre-Place. J'invite également le gouvernement à faire une petite annonce. Comme les francophones brillaient par leur absence dans le discours du trône, euh, vous pourriez soit annoncer le Conseil des gouverneurs pour la création d'une université franco-ontarienne ou étant donné le 30e anniversaire de la Loi sur les services en français, l'annonce d'une refonte de cette loi serait également bienvenue. Euh, L'invitation est lancée, Monsieur le Président. Bonne journée franco-ontarienne à tous et happy francophone, happy franco... Euh, joyeuse journée de franco des franco-ontariens. Merci. Déclaration de député, la députée de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. Plutôt cette main. Euh, matin, euh, il y a eu des affiches d'un homme qui portait un turban et une barbe à, à l'université de Calgary, et avec des messages haineuses. C'était euh, un événement entre beaucoup racistes. Il faut lutter contre ce racisme. L'université est ouvert à tous les gens. Il faut être fier dans notre communauté diversée. Ces affiches racistes ne réfléchissent pas à ce que le Canada représente le sikhisme est une religion basée sur les principes d'égalité et de justice sociale. Et les universités canadiennes devraient être un endroit où les gens peuvent étudier. Et c'est inacceptable qu'on discrimine contre eux. aucun étudiant basé sur la religion, l'ethnicité, le genre ou la race. Et notre gouvernement a créé le... le, le, le le secrétariat d'action contre le racisme et on veut inclure trop des gens, les gens et lutter contre le racisme systémique pour rendre l'Ontario et le Canada un meilleur endroit où vivre et élever sa famille. Merci. Déclaration de député, le député de l'NPC. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter Jim. Core Industries, dans ma circonscription, du fait qu'ils ont été reconnus. Un, une des sociétés qui a le plus de croissance au Canada, la deuxième journée d'affilée. Euh, L'année dernière, euh, la semaine dernière plutôt, euh, la revue canadienne des affaires a euh, reconnu Gen Core Industries de Matawa dans leur liste de compagnies qui ont beaucoup de croissance en et à Matawa, on sait qu'on fait beaucoup d'innovations. GenCore a produit les, les camions spécialisés qui sont les meilleurs construits au Canada et on peut les voir partout au, au Canada. Quand on voit Gencore, le logo GenCore sur un camion, on peut voir le résultat du travail de beaucoup d'hommes et femmes à chaque poste. C'est aussi un élément vital, GenCore, de, de la communauté de Matawa. On voit son nom attaché euh, aux attractions plus importantes et aux de bienfaisantes. Je félicite Luc et toute euh, l'équipe à GenCore Industries de, euh, de cette réussite pour la deuxième année bien méritée. Merci, la députée de London. Aujourd'hui, London West plutôt. Aujourd'hui, en reconnaissance du Jour National de l'arbre, on distribue des semences d'arbres de, et je veux féliciter Gleesland Forest du fait qu'il aide à la forêt à la forêt de London. La Journée nationale de l'arbre euh, souligne l'importance de l'arbre pour nettoyer l'air, pour euh, réduire la consommation d'énergie, améliorer euh, les, la valeur foncière, etc. Et aussi d'avoir des euh, contacts dans les collectivités. La recherche montre que du fait que si on plante d'arbres dans des quartiers désavantagés, ça aide. Pour toutes ces raisons, en 2014, la ville de London a dévoilé sa stratégie pour la forêt urbaine qui reconnaît que les arbres sont très importantes pour les villes et il faut investir aussi bien que les routes et les ponts. Dans beaucoup de collectivités, quand même, la forêt urbaine est menacée suite au changement climatique, aussi bien à l'étalement urbain et à des événements de climatiques. Beaucoup de municipalités n'ont pas les ressources pour gérer bien leurs forêt urbaine. Et sans coordination et financement de paliers plus élevés du gouvernement, on ne peut pas faire des percées. Donc, à cette Journée nationale de l'arbre, j'encourage je, la protection des arbres. Merci, déclaration de député, la députée de Kitchener-Centre. Merci. J'aimerais dire... Ah, oui. J'aimerais dire aussi bonjour à mes collègues. Et la raison pourquoi je partage cette salutation, c'est que demain, c'est le jour pour dire allô, bonjour, hi dans la région de Waterloo, aussi bien en Ontario et au monde. Le ce jour de salutations encourage les élèves d'écoles élémentaires et d'écoles secondaires dans 170 écoles de la région de Waterloo, à d'autres dans les écoles, pour encourager euh, l'esprit communautaire, l'inclusion et la diversité. Et Cette journée fait comprendre les gens afin qu'on puisse un les autres de la petite enfance jusqu'à la 12e année les, études, les élèves apprennent de l'importance d'appartenir de, de respecter les gens alors aujourd'hui je veux dire bonjour à mes concitoyens à kitchen centre et à pour, aux Romains, salut, aux francophones, bonne journée, aux Italiens, bon journée, et aux nouveaux arrivants à Kitchener de Syrie, alaykum. J'encourage tous les députés à joindre main à dire bonjour aux gens et promouvoir l'ouverture euh, et la diversité de la population ontarienne. Merci, le député de Frontenac, Lennox et Eddington. Merci, M. le Président. Au nom de ma circonscription de Lennox, Frontenac, Lennox et Eddington, je veux féliciter la réussite de deux jeunes athlètes de Smith Falls exceptionnels. Book Henderson est devenue la première femme canadienne depuis 1968 qui a gagné un major au golf à la victoire de 2000. 16 à, du concours KPMG. Elle est devenue la gagnante la plus jeune et la deuxième d'un de, de, concours d'un tournoi majeur de golf pour les femmes. Brooke Henderson a eu beaucoup de succès et, et ça elle a pu arriver en deuxième au, dans le monde du golf, ce qui est uh, le meilleur... Uh, Résultat pour un homme et une femme canadienne au golf. Et elle a eu l'honneur aussi de représenter le Canada euh, aux Jeux olympiques à Rio avec sa sœur Brittany. Et Brooke Brittany et toute la famille sont vraiment des exemples pour tous les athlètes. Je veux reconnaître et célébrer le leadership et l'exemple de Brooke Brittany qui nous ont donné et leur faire savoir que nous sommes très fiers et inspirés par leur réussite. À la famille Anderson, où on vous remercie de votre inspiration et on vous, euh, on vous souhaite beaucoup de succès dans le monde du, go du golf et ailleurs aussi. Merci. Déclaration de député, le député de Bramley, Gore -Maltain. Merci, Monsieur le Président. En 2012, des. Euh, conducteurs de camions d'agrégats ont euh, protesté contre euh, les amendes sur les infractions au poids par axe. Euh, et le problème, on a eu une exemption, mais le gouvernement, sans aucune raison, a laissé tomber cette exemption. Il y a encore de nouvelles amendes pour les camionneurs euh, et on a eu beaucoup de succès. Ça touche non seulement les camineurs d'agrégat mais aussi les camineurs de dépanneuses. Et donc, le gouvernement a su que c'était un problème, et jusqu'à une décennie, mais le gouvernement ne fait rien. Encore une fois, les camionneurs d'agrégat euh, protestent contre cette mauvaise pratique d'infraction de poids par axe. D'abord, le gouvernement devrait arrêter toutes ces infractions parce que les conducteurs, de, les camionneurs ne peuvent pas contrôler où va le camion et combien de, de poids il y a par axe. Et les euh, camionneurs ont besoin d'une solution permanente. Les solutions perman temporaires ne ne résout pas le problème. Le gouvernement a tout le contrôle sur les règlements et l'impact sur les camionneurs et conducteurs de camions et le ministère des Transports peut faire quelque chose et je demande à ce ministère de le faire pour résoudre ce problème. Merci. Déclaration de député, la députée de Merci, Monsieur le Président. Je veux rendre hommage à Don Penos de ma circonscription de Devonport, qui est décédé en juillet. Don était un membre fondateur de la zone d'amélioration des affaires de St. Clair Gardens. Il a été président pendant de longues années en tant que propriétaire de Don Smith, qui existe depuis les années 70 dans le quartier. Il avait une perspective très positive. Et cela a résulté des techniques euh, novatrices de, de services à la clientèle excellentes, une bonne stratégie de mise en marché aussi bien que d'implication communautaire. Et en tant que député, j'ai eu euh, l'honneur de connaître Don Penos et mieux encore depuis mon élection et même avant, son implication communautaire a été une inspiration pour beaucoup de gens. Et on peut voir l'influence de Don avec l'amitié entre les entreprises et les résidents locaux qui a mené à la revitalisation et euh, l'embellissement le, le, de l'avenue Clair ouest Don Pons est venu vraiment l'âme de cette association euh, de Saint Clair ouest Et euh, le week-end dernier, j'ai eu l'honneur d'aller au Jardin euh, saint Clair, à, au barbecue et à ce parti qui est organisé par l'organisme, qui est maintenant un mémorial à Don. On remercie le travail de Don, euh, on va le manquer et on sait que son travail va continuer à vivre à Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les députés. C'est le moment des rapports des comités.